Bonjour à toutes et à tous, euh, bah, écoutez, moi je suis euh, très heureuse d'être de retour, hein, euh, voilà, euh, pour vous dire euh, à quel point euh, je, je tiens compte euh, de votre présence aussi, hein. euh, bon, euh, je, je, certes je suis de nature solitaire, mais euh, je peux tout au plus consulter euh, tout ce que vous faites dans vos... Dans, euh, dans mon projet, ou ce que vous me venez, hein. ça, ça ne veut pas dire que je m'en fous de tout. Que puis, que, non, c'est pas dans l'intérêt. Hein. Je veux dire, moi, je, j ai, j ai, je me suis mise sur les réseaux sociaux. Déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça, ça date depuis euh, une dizaine d'années. Hein. Maintenant, ce pas nouveau. Hein. Et, bon, j'ai toujours, euh, euh, en quelque sorte j'ai toujours dit euh, euh, ce que je pensais, même euh, publiquement, euh, parlant, euh, comme euh, j'ai toujours euh, euh, écrit des propos, euh, j'ai euh, écrit euh, euh, depuis euh, l'année 2006, là vous voyez, hein, euh, c'est pas nouveau, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, dans un premier temps j'ai euh, je me suis mis euh, sur un réseau social mais qui n'existe plus à ce jour donc il est a personne voilà et, euh, et après myspace après euh, euh, pour, euh, facebook euh, twitter euh, voilà quoi je me suis mis euh, dans ces réseaux euh, il n'y a personne qui m'a imposé d'y euh, aller, j'avais le choix, quoi je, bon, je peux très bien être solitaire mais euh, je peux tout au plus partager euh, euh, envers le monde entier ce que j'ai comme, euh, comme euh, pensée, Donc, mais euh, je n'influence personne, enfin, j'espère, je, moi c'est ce que je, je veux. <rire> c'est un bon souhait, c'est à que vous restez vous-même, hein, c'est important, hein, euh, je ne veux pas être une meneuse euh, à ce point, euh, à vous conditionner euh, comme moi j'ai envie de vous, non euh, bon, inversement c'est pareil hein, pour moi, hein, je ne veux pas comme, comme, comme, comme commande, comme l'autre qui veut, hein, c'est exactement pareil, donc euh, moi je laisse librement, ce que, ce que vous avez, euh, euh, ce que vous souhaitez dans vos points de aussi, hein, mais bon, moi, ça ne veut pas dire que moi je veux être, euh, que je dois être comme vous, hein, voilà, comme moi je suis moi-même et comme je n'influence personne, donc euh, voilà, je reste comme je suis, hein, et voilà, quoi, je, je n'ai pas à rendre des comptes à qui que ce soit. Malheureusement, moi, quand je dis euh, on, est, on, est, euh, on est soumis euh, par rapport à la valeur monétaire, euh, il y a ça, il n'y a que ça. Enfin, euh, C'est ça qui nous fait la liberté, entre guillemets, quoi. Moi, Je Moi, je trouve pas, je trouve pas cette option euh, euh, là, euh, à, euh, C'est pas l'argent qui va nous, nous commander euh, sur notre façon d'être. Hein. Euh, certes, ça fait partie du des, des, des gouvernement, ça fait partie de tout. Quoi, pour, euh, voilà quoi. Je, mais euh, je, je veux être moi-même. Voilà. Parce que je, je veux aussi profondément c'est avoir la tranquillité d'esprit. Je ne veux, veux pas qu'on me, qu me juge comme vous, vous le souhaitez. Hein, parce que chacun est certes, chacun est comme il est, mais je veux dire, il n'y a, a, a pas mieux, il y a pas. On est comme on est, c'est tout. Moi je n'ai pas à vous juger. Je, voilà quoi, moi je reste comme je suis parfaite pour vous, moi je suis parfaite pour moi, l'essentiel est là, mais c'est tout, moi je n'ai pas à être calculatrice sur ce euh, que je dois être, sur ma personnalité, moi je reste comme je suis, c'est tout, euh, euh, voilà quoi, euh, euh, on dit souvent que d'autres n'est pas, euh, pas habilité euh, à vivre en société parce que, elle veut vivre autrement, euh, non, non, chacun est comme idée quoi, je donne à pas à, à juger euh, d'autres, euh, sachant que déjà on ne le connaît pas, hein, euh, euh, et puis euh, euh, ça reste là quoi, je veux dire, les, les émotions, les, tout, tout ce qui est euh, sa façon d'être, puis ce qu'il a envie de vivre, ce qu'il a envie d'être, euh, n'a pas à interposer sur euh, ce qui doit être. Euh, non. Voilà quoi. mais hein. sinon, euh, je dis à propos de, de la taxe d'habitation, ce qui, avance euh, bon, c'est bien, le, le gouvernement a su euh, mettre en œuvre. Le, le, avec, euh, des, collectivités locales, soit territoriale, soit euh, et un, un retour bon, euh, de la part de l'État. Apparemment ça a été décidé, maintenant je ne sais pas s'il va mettre en œuvre. Voilà quoi, Et euh, sinon, euh, pour les, les loyers.. Euh, que je comprends bien qu'il y, y a divers euh, déficits, euh, si euh, par hasard, bon euh, à nous, euh, en tant que citoyens, ceux qui, ont, ceux qui bénéficient des, des, aides, des aides APL, euh, bon, certes, ils les ont rabaissés. Hein, pendant ce temps, ils les ont abaissés, mais euh, sachant que euh, tous les, les parcs sociaux HLM qui, qui râlent, qui contestent, comme quoi euh, ils sont en déficit pour la reconstruction de, de, de logements, ça varie entre 800 000 à 1 million, million d'euros, euh, une perte du chiffre d'affaires, quoi, euh, du fait que contrepartie, euh, certes il y a eu euh, l'abaissement des 5 euros euh, par mois des APL et là je vois euh, pendant ce temps euh, que ça poursuit euh, l'abaissement des 5 euros par mois. Pendant ce temps, euh, ben, ils n'ont pas mis en œuvre le, le, le, la loi pour euh, abaisser le, le prix du loyer. Et on ne sait pas mais pendant ce temps, il y a l'abaissement des, euh, des, des APN alors que chaque ménage euh, sont en perte de 60 euros hein, pour l'instant. Et voilà quoi. Et on ne sait pas si le gouvernement il va mettre en œuvre ceci. Euh, voilà. Euh. Mais nous, bêtement, euh, nous payons euh, 5 euros euh, en plus, quoi, au niveau euh, de, euh, que les APL ont rabaissé. Quoi. Voilà, quoi. Euh, désolé, mais ça joue au euh, niveau des. Euh, des finances, des ménages parce que euh, si, euh, si euh, les citoyens qui perçoivent des APL le perçoivent, c'est pas pour rien c'est parce qu'ils n'ont pas assez euh, de revenus pour euh, pouvoir payer euh, complètement le, son loyer quoi c'est pour ça qu'il y a la carte donc euh, voilà quoi. mais euh, si on commence à rabaisser euh, le qui n'ont pas suffisamment les moyens pour euh, subvenir aux besoins. Hein, mais pendant ce temps, les autres, ils, ils ont le droit de tout contester euh, et puis euh, que le gouvernement réfléchisse à la question. Euh, bon, c'est un cercle vicieux tout ça, c'est un engrenage. Donc euh, voilà, maintenant, euh, qu'est-ce que ça va donner quoi Voilà, c'est maintenant qu'il il y a la taxe d'habitation qui a été, en, entre guillemets, arrangée, apparemment, euh, voilà quoi, c'est, euh, on verra bien, voilà. et ben, bah, bah sur ce, moi, j'en je, euh, finis euh, sur cette vidéo, hein, et puis, euh, voilà, j'ai donné un petit peu mon avis, hein, de ce côté-là, de, euh, de, de l'actualité euh, en ce moment, Concernant qui d'habitation l'habitation et puis la, les APL, l'abaissement des APL, voilà. bah euh, écoutez, moi j'en je, finis là et puis euh, euh, en tout cas je vous remercie euh, d'avoir consulté cette vidéo. Hein, et puis euh, n'hésitez pas, hein, euh, euh, vous pouvez revoir autant que vous voulez, euh, ça, ça me fait plaisir sans forcément aimer ou, ou euh, ne pas aimer c'est à votre honneur de, de voir cette vidéo ou pas, quoi. C'est vous qui choisissez, et en tout cas ça me fait plaisir si vous, si vous allez regarder, quoi. Voilà, Bah, écoutez, euh, je vais vous laisser maintenant, je, à chaque fois je dis je, je vous laisse, et puis je suis toujours là. Bah, je vous dis à, à très bientôt, hein et en euh, espérant que vous aimeriez encore, en euh, revoir, voilà. Et je vous remercie encore hein. et à bientôt, hein. merci, au revoir.